Alors, interview de Marcus Gad pour Eau de Radio. Aujourd'hui, tu es donc en résidence à La Sauve. On va parler donc de ton nouvel EP, Marcus Gad mit tamal Ton nouvel EP dont on parle, qu'on va faire gagner ce soir aux auditeurs, il invite à la méditation, à la réflexion sur soi-même. Toi qui nous viens de loin, de Nouvelle-Calédonie, que penses-tu de l'actualité en France tu dois vraiment nous prendre pour défaut. Euh, non, su j'ai suivi ça un petit peu de, de chez moi, parce que je n'étais pas ici ces derniers mois. Donc, euh, quand tout le, le mouvement des gilets jaunes il a commencé, j'étais déjà, euh, déjà parti d'ici. Et euh, bah, c'est vrai que nous, de, depuis, la, depuis la Calédonie, on voit ça euh, un petit peu de loin, avec beaucoup de recul, même si euh, on va avoir euh, tendance à soutenir, tu vois. Parce que je pense que c'est... Je pense que l'heure du changement, elle est, elle est arrivée il y a déjà un bon moment. Donc je serais je serai content pour les Français s'ils arrivaient à, à établir ces changements qu'ils semblent vouloir euh, établir dans leur société. Après, euh, c'est pas que... Non, c'est pas prendre les gens pour des fous, tu vois, mais c'est euh, vrai que des fois je me dis euh, est-ce qu'il faut mettre l'énergie dans le fait d'être contre quelque chose ou l'énergie dans le fait d'être pour quelque chose et dans ce sens, euh, moi, la question que je me pose, c'est que... Après, voilà, je, suis pas, je pense que je ne suis pas assez informé sur le sujet pour vraiment m'exprimer. Mais euh, c'est vrai que je vois que les gens, ils vont un peu... Tu vois, ça manifeste, il y, y a des gens qui cassent des trucs. Bon, il y a des choses, il faut les casser, évidemment, parce que pour, pour pouvoir construire quelque chose, il faut déconstruire avant le reste. Mais ce que je me demande, c'est des fois, est-ce qu'il n'y aurait pas des manières plus euh, créatives de pouvoir faire les choses, tu vois euh, tu vois, je pense que, par exemple, c'est plus important de, de se concentrer sur l'autosuffisance alimentaire, de planter des graines, etc. Que, parce que, de toute façon, le, le système en place, je n'ai pas l'impression qu'ils sont prêts à lâcher quoi que ce soit. Mais, par contre, nous, il y a plein de choses qu'on peut faire sur le côté. Il y a plein d'alternatives qu'on peut proposer. Je pense que la gouvernance exemple... de l'argent, bien sûr. Exactement. Et, par exemple, je trouve que ce serait beaucoup plus, ça aurait beaucoup plus d'impact, par exemple, si tous les gens qui étaient dans la rue, euh, qui, qui étaient dans la rue, ils, par exemple, ils arrêtaient de consommer dans les supermarchés pendant un mois, et s'organiser entre eux pour ne pas avoir à le faire, je pense que l'impact, il serait monumental. Bien sûr, comme, comme arrêter de mettre l'argent sur les comptes en banque aussi, hein, les, les banques mmh. couleraient en suivant. Bon alors, parlons maintenant de ta tournée que tu vas commencer en avril, qui mmh. passe par la Belgique, la France, l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne. Est-ce que tu ressens les mêmes émotions avec un public chaque fois différent ben... C'est différent tout le temps, en fait, ça dépend vraiment du public, tu vois, Moi, je, je trouve que c'est ça que j'aime bien dans la musique, c'est qu'il y a cet échange qui est, qui est complètement spontané, oui. et que même si tu as prévu euh, quelque part le concert, euh, quelle chanson tu allais jouer dans quel ordre, il euh, y a des choses que tu peux pas prévoir en fait. Ouais, et ça c'est l'énergie que le public t'envoie, des fois c'est juste une personne, tu vois, c'est parmi les centaines de personnes qu'il y a, t'en as juste une, c'est un regard, c'est une énergie, ça, ça, ouais, ça rend le truc agréable justement du fait que c'est différent tous les soirs. Ouais, donc, euh, à, à chaque concert, son appréciation. C'est ça. <rire> Alors, est-ce que tu parles plusieurs langues euh, Ouais, je parle anglais, français, euh, un petit peu d'espagnol. Et donc, peut-être euh, un album tout en anglais ou un petit peu dans les trois Bah Là, pour l'instant, hein, tout, tout, le, tout le travail que j'ai fait euh, est en anglais parce que je... Voilà, moi j'oriente vraiment mon, mon travail vers le, vers le monde, tu vois. Alors après, je on m'a demandé plusieurs fois de chanter en français. J'ai une première chanson en français là, qui sortira dans quelques mois. Et, mais on va dire que si je chante en français, c'est vraiment pour m'adresser à mon peuple, à, chez moi, en Nouvelle-Calédonie, parce que chez nous, on, on parle français, et 28 autres langues. Et, oui. et, et du coup, euh, voilà, mais c'est vrai que j'ai jamais... Euh, sinon euh, eu, eu l'appel de chanter en français parce que toute la musique qui m'a qui bercé elle était en anglais ou dans d'autres langues et, euh, et j'ai pas mal voyagé et c'est vrai que j'ai envie de m'adresser au, au monde pas la, le français ça reste, euh, ouais, ça reste une petite niche et... bien sûr l'anglais c'est plus universel ouais. alors après ta collaboration avec Tamal, le beatmaker parisien sur cet album qui est euh, vraiment un succès Envisages-tu d'autres collaborations Ouais, bah moi, je, après, je suis toujours ouvert aux collaborations, c'est vraiment à la vibe, tu vois. Là, je suis en train de, de bosser sur un nouveau projet euh, avec Zion High c'est un collectif américain qui a, qui a pas mal bossé avec Midnight, Ulton euh, Fire, Pressure. Ouais. Et euh, donc, du coup, voilà, cette connexion-là, elle s'est faite. Après, voilà, moi, c'est vraiment, euh, vraiment à la vibe, quoi. Si, si, le, si la rencontre, elle est là et que la vie, elle a fait que ça se passait, ben ça, ça se passe. C'est le feeling, oui, toujours. Ouais. C'est comme ça que les connexions se font. Ouais. Hein. Alors, dans ton album, tu parles de nature. Dans ton titre, Ina Nature, tu es en duo avec le sokaïka As-tu envisagé une tournée africaine avec Yataka Natijan ou tikenja Jafakoli ou encore Alpha Blondie, pour ne citer qu'eux <rire> ben, Ce serait vraiment un rêve. Moi, je... J'aspire vraiment à aller tourner, j'adore tourner en Europe, mais je, voilà, comme on disait tout à l'heure, chaque public est différent, chaque concert est différent et dans ce sens-là j'ai envie de faire l'expérience du monde entier, Donc, c'est vrai que l'Afrique, on fait du reggae, c'est une musique qui, qui prend sa source là-bas, donc ça reste un rêve d'aller un jour chanter là-bas. Oui, et puis en plus c'est en train de grossir, c'est en train de grandir, donc il euh, n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Mmh. As-tu une ville préférée en France oh. ben Non, pas vraiment. Je... Ce serait compliqué à te dire, je pense pas. Il voilà. y, a... y a des endroits où je suis resté un petit moment. Tu vois, je suis resté un petit moment à Toulouse, je suis resté un petit moment à Paris, mais, mais peut-être pas assez pour. Euh... Bon, après, je préfère Toulouse que Paris. Euh... Ouais, C'est <rire> Soyez... l'accent qui chante. Soyons <rire> clairs. Mais euh... non, pareil. moi, j'aime je... bien la nature en France. J'ai ai beaucoup aimé les Pyrénées, les Alpes. Euh... Et qu'est-ce que tu penses de la culture sur Bordeaux euh, ben, Je connais pas bien Bordeaux à vrai dire parce que je à chaque fois que je viens dans, dans la région, je viens ici à Créon pour, pour faire des résidences ici à la maison. Donc euh, après ouais, je vois que Bordeaux c'est le, le terroir du vin. <rire> Mais j'ai pas eu, euh, honnêtement, j'ai pas vraiment eu le temps de, de visiter euh, Bordeaux. Ça reste à découvrir. Ouais. Tu as tourné le clip magnifique de River en Inde, pays qui inspire aussi ta philosophie de vie. Naman est fiancé à une indienne, il nous l'a appris récemment. Es-tu proche de ce peuple ben, Moi, l'Inde, c'est un endroit qui vraiment, euh, dans m'a vraiment touché dans mon parcours, dans ma démarche, dans ma façon de penser, parce que c'était euh, bon. Tu vois, après, quand je, en étant plus jeune, c'était vraiment il y avait vraiment cet appel. Euh, d'aller en Inde, parce que ça paraît si différent, c'est très spirituel, ben, la spiritualité est mise en avant. Après, en y allant, ben, tu te... c'est un endroit qui te... ça met toujours une grande claque d'aller en Inde, quoi, qui que tu sois, quelle que soit l'expérience que tu fais là-bas. Et euh, c'est un endroit qui m'a permis de... de... déconstruire plein de choses dans ma tête, parce qu'après, en y retournant, bon, tu te rends compte que... au final, même si la spiritualité est mise en avant, ben, c'est pas toujours aussi spirituel que ça. C'est un endroit où les occidentaux, ils arrivent avec plein d'idées préconçues et, et ils croient que tout est beau et que tout est rose, et en fait, pas du tout. Mais euh, voilà, c'est un, un endroit où à chaque fois que j'y suis allé, ça me fait travailler sur moi-même, ça, ça me fait me poser des questions, ça me donne envie de travailler sur plein d'aspects intérieurs et, et extérieurs de, de moi-même et du monde. Et, et dans ce sens-là, j'adore euh, retourner en Inde. Ouais, on a une perception nouvelle de soi hein, à chaque fois, du coup. ouais c'est vraiment, bah ça te, s'il y avait des choses que tu étais persuadé de savoir, et tu vas là-bas. Et... Ouais, comme tu disais, ça <rire> se déconstruit. <rire> et tu sais plus grand-chose. Et puis tu <rire> dois avoir des conversations au sujet de l'Inde, du coup, avec Naman, qui est en résidence ici aussi, euh, tu nous le disais. Euh... Et donc, euh, pour toi, alors du coup, reggae, ça veut dire quoi ben... Pour moi le reggae c'est un style de musique qui, qui avant tout est militant, qui est révolutionnaire et qui est conscient et, euh, et puis euh, spirituel dans le sens où moi euh, ça a toujours été mon lien euh, à, la, à la conscience universelle, tu vois, au grand esprit et, euh, et moi je vois vraiment le, le reggae comme ça, alors après c'est ça qui est beau avec cette musique c'est que ces musiques, plus elle avance, elle prend plein, plein de chemins différents, elle prend plein de formes. Tu vois, du roots au Sol, il y a quand même un, un univers, tu oui. vois, et pourtant c'est des choses qui se rejoignent. Et moi, à un niveau personnel, le, le reggae, ça c'est et ça restera une, une musique qui est sacrée. Quoi. Ça, me, ça me rapproche de, de mon essence, tu vois. Alors du coup pour toi, qu'est-ce qui est le plus important La musique ou la puissance des mots je pense que c'est un tout. Parce que c'est le. Souvent, euh, ça dépend en fait, tu vois, de, de la... du chemin de composition qui est emprunté. Parce que des fois, moi, quand je vais écrire une chanson, ça va être d'abord un message qui va me venir. Mm -hmm. Et par rapport à ce message, je vais imaginer euh, la musique qui le porte le mieux. Et des fois, ça va être le contraire. Des fois, c'est les frangins qui vont m'amener un instru, qui, qui vont m'amener un ridim. Et ce rythme, il va faire naître en moi une émotion qui va me donner envie de parler de quelque chose. Donc je pense vraiment que les deux sont, sont difficilement dissociables, et, et c'est ça la musique. Alors, ce qui est magnifique aussi dans ton titre River, c'est qu'on entend le bruit de l'eau, on entend les oiseaux. Est-ce que tu t'inspires beaucoup, beaucoup de la nature et de tous ces sons que la terre nous donne Oui, ouais, bah pour moi c'est un petit peu la plus grande source d'inspiration, tu vois, de... Ça, ça calme aussi parce que c'est vrai que des fois il y a beaucoup de choses dans la tête le mental il prend souvent le dessus surtout aujourd'hui on est exposé à plein de choses donc euh, des fois ça court beaucoup dans la tête et je trouve que le fait de, de se poser dans la nature ça et de réapprendre à écouter c'est c'est quelque chose voilà qui amène du calme et de l'inspiration et puis surtout je pense qu'aujourd'hui on a plein de sons de cloches différents la jeunesse on sait plus exactement vers où aller parce que tout est confus ouais. et je pense que le plus bel exemple de comment faire les choses avec justesse et justice dans notre monde c'est d'observer la nature parce que dans la nature tout est, tout, tout est en ordre, tout est ouais. parfait et du coup ouais, voilà, de, ça peut paraître cliché mais d'écouter la manière dont un oiseau chante et eh ben ça peut t'aider à déconstruire encore une fois toi la manière dont tu as appris à chanter. Toutes les cases, dans, dans lesquelles tu, toutes les boîtes dans lesquelles tu as, tu as mis tout ça. Et tu sais du bonheur c'est tout simple. Voilà. Mmh. Alors, en avril, euh, alors, euh, avant, euh, comment tu penses te démarquer des autres artistes de reggae mmh. Avec, avec <rire> cet album, donc, dont on parle, dans lequel on entend beaucoup, beaucoup de bruit de la nature. Euh, Est-ce qu'il faut se démarquer <rire> ah, oui. c ça. Rester dans la même non, philosophie pour bah, toi, c'est le plus important. Mais je pense qu'on est tous. Euh, en fait, on, on, on a tous les artistes ont leur authenticité. Tu vois, tous les artistes se démarquent euh, par nature. En fait, je pense que c'est plus, ce serait plus difficile de, de, de, se, de se ressembler que de se démarquer en fait, en vérité, parce que chacun il, il sort ce qu'il a à l'intérieur de lui-même. Donc dans ce sens-là, euh, c'est toujours différent, tu vois, et, et c'est et souvent, dans le reggae, il y, y, y a ce truc-là, tu vois, il y a beaucoup de, de groupes ou de chanteurs que tu, tu vas les reconnaître dès les quelques, les quelques premières notes, Bien tu sais sûr. qui tu écoutes, tu vois. Ouais. Et donc, dans ce sens-là, nous, on n'essaye pas de se, de se démarquer de qui que ce soit ou de, de sortir du... Tu vois, si, enfin, si le but, c'était de se faire euh, de se faire remarquer, on aurait peut-être choisi un autre style dans l'époque actuelle, ouais. tu vois. L'idée, c'est de faire passer l'émotion de, de, dans toutes les... Enfin, ouais vraiment. puis de Des fois, je... pour moi, c'est pas vraiment explicable. C'est ce qui sort. quoi C'est ce, que... ce qui sort le plus naturellement. Et dans ce sens-là, c'est ça que, que j'ai envie de donner aux gens. Et, et moi, le... ce que j'espère le plus, c'est que ça aidera les gens à, à se rapprocher de l'intérieur et de leur... de leur vérité intérieure, à arrêter d'agir par peur et à agir plus par amour. Et moi, je sais que c'est la musique qui m'a aidé quand j'étais plus jeune à... À faire les choix et à sortir de, de ces boîtes dont on parlait juste avant ouais. et du coup si